J'étais en prépa à Paris, donc j'ai fait trois ans, j'ai fait cinq demi et ensuite en passant le concours des Grandes Mines et maintenant je suis ici depuis deux ans. Alors donc en première année j'étais sur le campus de Nantes, les cours c'est du tronc commun et c'est plus concret qu'en prépa, vraiment on commence à rentrer dans, dans, dans le professionnel, c'est quand, quand même plus agréable. Puis après il y a l'extra aussi, donc j'étais euh, au BDE, c'est que du plaisir de faire profiter les autres en plus de nous profiter des soirées, c'est vraiment très sympa. Et puis il y a le sport, il y a beaucoup de sports de proposés dans tous les sens. Cette année, j'ai choisi la, la taf d'informatique générale. C'est encore plus concret. On commence à coder, on met les mains dans le combouille. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on travaille en projet, on travaille en équipe, on a plus de temps pour nous. C'est vraiment agréable. Je veux travailler dans la cybersécurité, sans doute en tant qu'analyste. Ça m'intéresse depuis quelques années. C'est aussi pour ça que j'ai choisi l'école. Ouais, Je dirais esprit fusion, vraiment. Les trois campus, Nantes, Brest, Rennes, je les enchaîner. Là, je suis à Brest, je pense à Rennes. Et puis bah du coup, le, le pull de, de Nantes, esprit fusion. C'est bon